Bonjour, aujourd'hui on va parler des héritages familiaux. Est-ce que vous vous questionnez sur ce sujet, oui ou non Moi oui, pourquoi Parce que je suis mère de famille et que j'ai une fille. Alors je me questionne de ce que je lui transmets. Je, je me questionne parce que moi j'ai trouvé que j'ai quand même récupéré des cadeaux assez lourdes. Alors, ce n'est pas vraiment des cadeaux, du coup. C'est vraiment... J'ai eu le sentiment pendant un moment de ma vie de porter le poids euh, de, de certaines... Euh, le poids, un poids lourd, en fait, de certains héritages familiaux euh, dans ma famille, euh, de femmes en femmes qui se sont euh, transmises et qui ne sont pas forcément agréables. Et en fait, c'est super parce que quand j'ai rencontré à un moment donné une thérapeute, elle me dit Ah, vous êtes l'élu qui va couper les chaînes. Euh, je ne savais pas qu'est-ce que c'est, <rire> comment j'allais réagir à ça. Euh, très sincèrement, je n'avais pas envie de vouer ma vie à, à, à être missionnée, à couper les chaînes de toute une génération. Euh, non, en fait, j'avais juste envie d'être heureuse et de vivre ma vie. La question, c'était qu'est-ce que je faisais avec ce, ce, ce, cette grosse masse et ce gros boulet que j'avais dans ma vie, qui était uniquement une répétition de génération en génération. Donc, les héritages familiaux, moi, en tout cas, ça m'importe. Et vous, du coup, qu'est-ce que vous transmettez à vos enfants Qu'est-ce que vous avez là en vous que vous transmettez à vos enfants En sachant que nous fonctionnons tous. Nous sommes tous des chimpanzés, nous fonctionnons tous par mimétisme. C'est-à-dire que tout ce que vous avez là, vos enfants sont capables de s'en imprégner. C'est-à-dire que l'éducation ne se fait pas à travers ce que vous dites, ce que vous sermonez à votre enfant, mais à travers ce que vous êtes, à travers ce que vous vibrez déjà à l'intérieur de vous. Donc on ne peut pas se mentir avec ça. La question c'est, qu'est-ce que vous transmettez à votre enfant Voilà. Et aussi, comment les héritages familiaux fonctionnent en fait. Ça, ça nécessite vraiment d'avoir une, une attention sur cette transmission-là. Et en fait, je vais vous partager une chose, c'est qu'à un moment donné, je ne sais pas si c'est le cas pour vous, mais j'ai une culpabilité immense dans mon cœur, parce que je me suis dit, waouh, ma mère a été brutalement abandonnée par son père. Moi, j'ai été abandonnée par mon père qui a été alcoolique et qui à un moment donné a fait le choix de ne plus nous reconnaître en tant qu'enfant. Et ma fille, aujourd'hui, a décidé de ne plus voir son père. Je peux vous garantir que le jour où elle a dit ça, ça a été un choc pour moi. Et j'ai culpabilisé parce que j'ai tout fait, tout fait, tout donné pour qu'elle ait des bonnes relations avec son père, malgré la séparation. Donc, même si la séparation avec son père a été une séparation difficile, parce que là, on est encore dans une transmission transgénérationnelle, hein. ma mère a eu un divorce très violent, moi, malgré... Le fait que j'ai pris la précaution de choisir un homme gentil, super, compréhensif, j'ai eu aussi une transformation de cet homme que je ne reconnaissais plus, une séparation très violente. Et là, par exemple, ma fille, pour revenir, ma fille, de génération en génération, il y a cet abandon du père qui se fait. Et moi, j'ai pris la précaution de se dire, ok, malgré cette, ce divorce violent, je vais tout faire pour, pour veiller à cette relation qu'elle a avec son père, parce que je n'ai pas envie... Je n'ai pas envie qu'elle vive la même chose que moi. Et vous voyez bien que parfois, malgré votre vigilance, malgré votre bienveillance, c'est plus fort que vous. L'héritage familial est là, en fait. Qu'est-ce qui se passe Elle décide de ne plus voir son père. Là, j'ai la culpabilité. Je me dis, qu'est-ce que j'ai fait Qu'est-ce que je n'ai pas fait Mon Dieu, c'est moi qui lui ai transmis ça. C'est vraiment un, un, un cadeau néfaste pour elle. Et ça a été lourd pour moi. Donc, ça m'a permis de me questionner sur... La transmission transgénérationnelle, comment la transmission se fait, qu'est-ce qu'on transmet à nos enfants et est-ce que ça, ça montre vraiment qu'est-ce qu qu'on lègue. Et en fait, les héritages familiaux, c'est quoi Donc si vous avez besoin d'avoir des réponses euh, sur cette notion de la transmission transgénérationnelle, sur les héritages familiaux, je serai ravie en tout cas, de vous rencontrer, de partager ensemble. Euh, je vous donne rendez-vous à la conférence que j'organise le jeudi 24 septembre à 20h. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire là immédiatement. <rire> Merci. Si la vidéo vous a plu, si ça vous parle, je vous remercie de liker, de mettre un commentaire et aussi de partager euh, la vidéo et de vous y inscrire. Moi, je serais ravie de vous rencontrer et de partager toute la richesse de cette information, parce que la transmission est au cœur de notre vie. Voilà, je vous dis à